Pourquoi arrêter de travailler Est-ce que devenir rentier est le bonheur absolu Bonjour à tous, ici Damien Lamy, votre formateur professionnel. Je suis un ancien banquier et je vous accompagne pour créer des revenus rentables et sécurisés. Alors dans cette vidéo, on va voir pourquoi arrêter de travailler. Est-ce que ça procure plus de bonheur que d'arrêter de travailler Est-ce que c'est vraiment une fin en soi Et qu'est-ce qu'on pourrait faire quand on arrête du coup de travailler avant de commencer cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo, à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté en France des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier en immobilier en seulement trois mois. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir pourquoi arrêter de travailler et surtout, est-ce que c'est une fin en soi Le mot rentier, c'est un mot vraiment à la mode sur YouTube, euh, ça fait rêver. Mais je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça. Il n'y a, a pas de fondement dans le fait d'arrêter de travailler. Par contre, il y a un fondement dans le fait d'arrêter de subir son travail. Il y a deux notions que j'aime bien prendre. Et une, un mot, enfin deux mots, une seule voyelle de différence. La flamme et la flemme. Le matin, soit vous avez la flamme, soit vous avez la flemme. Et c'est ça qui va, faire le, qui va faire en sorte d'être le plus structurant. Donc, c'est pas en fait, pourquoi arrêter de travailler C'est pourquoi arrêter de subir son travail Pourquoi continuer dans une vie, dans un cheminement, en fait, qui ne vous correspond pas. Pourquoi le lundi, quand vous commencez la journée, on vous répète, autour de vous, vous êtes entouré de personnes, ou même vous, vous le dites, comment ça va comme un lundi À partir du mercredi, 14h, vous commencez à être heureux, parce que vous avez vu que vous arrivez dans la deuxième partie de la semaine, qui vous rapproche de la liberté du week-end. Et le vendredi, à partir de 16h, vous avez la banane, parce que c'est bientôt le week-end. C'est là, en fait. Ce n'est pas le problème de travailler, c'est le problème d'être animé par votre travail, animé par ce que vous faites. Honnêtement, celui qui arrête de travailler, il arrête d'avoir une, au niveau intellectuel, de continuer à se mettre en, en éveil, de, de continuer à, à se nourrir. Il est mort, ça ne sert plus à rien. Par contre, il ne faut pas subir. Je vois trop de personnes qui sont, qui sont fatiguées, qui sont comme des fantômes, parce qu'en fait, ils subissent leur travail. Ça fait 30 ans. Ça va Oui, il me reste 12 ans à faire. C'est chaud ça C'est horrible Vous imaginez Vous dire qu'il reste 12 ans à faire Alors, je ne suis pas dans le côté du euh, « quitter la rat race », de euh, « euh, le patron est un, euh, est un idiot »,« abattre les patrons », etc. Si vous êtes heureux salarié, alors il faut pas toucher. Par contre, si vous vous posez la question, si vous êtes, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que potentiellement vous vous posez la question d'arrêter de travailler. Et j'ai envie de recentrer le débat sur le fait de mettre en place tout ce qu'il faut dans votre vie pour choisir le travail que vous, avez, que vous voulez faire. C'est assez simple par rapport à ça. Le premier exercice, c'est prendre une feuille blanche et noter qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin motivé. Qu'est-ce qui vous donne du bonheur Si vous me dites c'est faire la grâce matinée, c'est OK, mais après la grâce matinée, qu'est-ce qui vous donne du bonheur Qu'est-ce que vous aimez faire et votre objectif du coup, ça ne va pas être arrêter de travailler forcément. Ça va être arrêter de subir un travail que vous ne voulez pas. Et aller vers un travail qui vous passionne. Un travail qui va du coup, bizarrement, quand il va vous passionner, être plus rémunérateur. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas arrêter. Parce que vous avez besoin de ces 1500 euros, de ces 2000 euros par mois. Est-ce que vous vous êtes posé la question que vous avez créé un besoin de consommation qui est aligné avec votre salaire en fait, on a tous un besoin de consommation qu'on met au niveau de notre salaire. Vous gagnez 2000 euros par mois, vous avez une augmentation de 200 euros. Si vous n'êtes pas éduqué financièrement, vous montez votre niveau de besoin à 2200 euros, etc. etc. J'ai fait le test. Comme moi-même, je n'étais pas éduqué financièrement, j'avais beau prendre des augmentations, à chaque fois, je, je mettais le niveau de mes dépenses au niveau de mes gains. C'est la première chose à regarder. Vous n'avez pas forcément besoin, en fait, de ce salaire. Vous avez besoin d'un minimum, pendant un temps, pour pouvoir, vous, pour pouvoir décrocher de l'addiction, en fait, de votre travail. Vous ne vous rendez pas compte, en fait, vous êtes addict à votre travail. Parce que vous êtes addict à la fiche de paye qui tombe à la fin du mois. Donc, revenez là-dessus. Est-ce que vous voulez arrêter de travailler Ou est-ce que vous voulez arrêter d'être addict à ce travail que vous subissez Il n'y a pas une école qui est mieux que l'autre. Elle, son propre patron, ça a des inconvénients. Ça a du stress. Mais c'est juste vous, face à cette page, cette feuille blanche, qu'est-ce que vous voulez faire Par rapport à ça, pourquoi arrêter de travailler Souvent, dans les gens que j'accompagne, en fait, ils veulent pas, ils veulent créer un système qui les rend autonomes, qui leur permet à un moment de décrocher une pression qui, qui, qui ressentent. Pas une pression dans le travail, souvent c'est des acharnés de travail qui sont capables d'en faire beaucoup, mais qui ne supportent plus la manière dont ils la font dans leur société. Et ce qui est important par rapport à ça, c'est d'arriver à prendre le recul. identifier le pourquoi vous voulez arrêter de travailler. Et de réécrire la phrase. Pourquoi arrêter ce travail Et derrière, quel est le chemin pour arrêter ce travail Et ensuite, quel est le travail que vous voulez faire, qui va vous épanouir Faire en sorte que le matin, vous allez vous lever. Que même quand vous êtes fatigué, vous allez y aller. Qu'est-ce qui fait que vous êtes capable de faire, de travailler sans vous rendre compte que vous travaillez vous aimez l'écriture, vous êtes capable d'écrire tout le temps. Vous aimez faire des vidéos YouTube, ce que je fais par exemple. J'adore ça, c'est une passion. Je peux passer ma journée à vous faire des vidéos parce que c'est épanouissant pour moi, grâce à une vidéo, de pouvoir vous marquer et pouvoir vous apporter de la valeur. Pour moi, c'est épanouissant. Pour d'autres personnes, c'est montrer sa tête, c'est hors de question, c'est impossible. Chacun en fait, va mettre le poids au bon endroit. Donc pourquoi arrêter ce travail Qu'est-ce qui vous pèse là-dessus Ça c'est important pour pas reproduire ça. Par exemple dans un travail que vous allez aimer, en fait vous allez reproduire certaines erreurs. C'est super important. Soyez aligné avec ça. Ensuite, pour résoudre votre équation, c'est que des maths. Finalement on peut résumer la vie à des maths. C'est que des maths. Pour arriver à faire le travail que vous allez choisir, il va falloir sortir de l'addiction. Pour sortir de l'addiction, la il va falloir faire un sevrage. Sevrer par rapport au salaire que vous recevez tous les mois. Si je vous dis demain, si vous gagnez 1500 euros par mois, et je vous dis demain, pendant deux ans, je vous paye votre salaire. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous allez avoir une liberté, comme la cocotte minute qui va derrière, soit elle est en pression, soit elle, se, pff, elle est libérée. Est-ce que vous allez être libéré d'une pression pour pouvoir aller vers le travail que vous avez envie de faire Ça peut être dans l'immobilier, ça peut être hors de l'immobilier. Vous allez créer quelque chose, vous allez créer de la valeur, vous allez vous réorienter, vous allez mettre en place des compétences, monétiser des compétences qui vous passionnent. Parce que vous n'aurez plus la pression financière pour le faire. Donc posez-vous la question. À partir de maintenant, pendant deux ans, ou trois ans, ou cinq ans, vous avez votre fiche de paie qui tombe sans travailler. Et la seule contrepartie, c'est de vous créer votre travail qui vous donne la flamme, qui vous donne l'envie de vous lever le matin. Alors qu'est-ce que vous ferez Mettez-moi en commentaire. Si jamais je vous donnais 5 ans de salaire, tous les mois je vous paye à la place de votre employé, de votre patron. Le seul défi que vous avez, c'est du coup de mettre en place les actions qui vont vous faire devenir heureux et avoir un travail qui vous épanouit. Qu'est-ce que vous mettez en place Mettez-moi en commentaire ce que vous mettriez en place dans votre vie par rapport à ça. Il me fera un plaisir de lire l'ensemble des commentaires, de vous répondre. Il vous reste une seule chose à faire avant de finir cette vidéo c'est de mettre un like sur cette vidéo de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre les milliers d'investisseurs déjà abonnés à la chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao